Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je voulais vous indiquer comment prier dans un, comme un Dieu, car il faut savoir que dans la divine volonté c'est possible en fait, et donc là je vous renvoie à l'œuvre de Luisa Picaretta, le livre du ciel, et euh, car effectivement la divine volonté est la forme la plus haute de sainteté, et le but de toute âme est d'atteindre le plus haut des cieux, ou en tout cas d'atteindre le plus haut des cieux euh, que Dieu a choisi pour elle, et donc il faut être en permanence dans cette divine volonté, c'est-à-dire euh, être immergé euh, maintenant et toujours euh, dans la divine volonté. Il faut le demander régulièrement à Dieu, par des orations jaculatoires, par exemple, euh, tout au long de la journée, plusieurs fois par heure, euh, l'idéal étant euh, pratiquement tous les quarts d'heure de se rappeler... Euh, euh, justement d'être immergé dans cette Divine Volonté. Alors, euh, en fait, il faut prendre cette bonne habitude, par exemple euh, en marchant ou dans les files d'attente, pendant nos, nos pauses au travail, et euh, c'est une habitude à prendre, et au bout d'un moment, ce, cela deviendra naturel, en fait, de périodiquement euh, s'immerger dans la Divine Volonté, maintenant et toujours. Alors euh, il y a plusieurs euh, impacts de prière, nous pouvons prier pour soi, et parfois c'est nécessaire hein, dans, dans certains cas de demander des choses particulières de notre vie, nous avons tous euh, des missions différentes et il faut demander à Dieu qu que l'on puisse l'accomplir, tout particulièrement. Nous pouvons aussi prier pour les autres, donc nos proches, no notre famille, euh, notre entourage, etc., nous nous pouvons aussi prier pour toutes les âmes, là on s'approche un peu plus de la divine volonté, nous pouvons aussi euh, prier pour toutes les âmes en union avec tous les anges et tous les saints, donc tout le ciel, nous pouvons prier en union avec tout, tout le ciel et aussi euh, toutes les âmes du purgatoire, tout, toute l'église aussi, tout le corps mystique du Christ, et nous pouvons prier pour toutes les âmes passées, présentes et futures en union avec donc, tout le ciel et toutes les toutes les âmes du purgatoire, donc là on, on est vraiment dans, dans la divine volonté quand on est euh, à ce stade de prière, euh, on est sûr d'être dans la divine volonté, car en fait il faut savoir que Dieu euh, n'est pas dans le temps en fait, c'est-à-dire que quand on passe dans l'au-delà, il n'y a plus de notion de, de temps telle qu'on la connaît sur terre, c'est-à-dire que Dieu voit tous les instants, passés, présents et futurs en un seul euh, point, et c'est pour ça que euh, nous pouvons euh, aussi prier pour les âmes euh, du passé, parce que Dieu sait, donc dans ce point passé, Dieu sait que nous allons prier pour cette âme passée euh, dans le présent en fait. Et c'est pour ça que nous pouvons, nous, avons, euh, nous pouvons prier pour les âmes euh, qui ont vécu sur terre euh, dans le passé. Et enfin, nous pouvons prier pour toutes les âmes passées, présentes et futures, en union avec tous les anges et tous les saints, maintenant et toujours. Car euh, la notion d'infini est importante pour se placer dans la divine volonté, donc en, en rajoutant maintenant et toujours à nos prières, euh, car nos âmes sont immortelles, c'est un fait. Mais nous pouvons aussi rendre nos, nos prières infinies, englobantes et, uniti et unitives. En, euh, non seulement en nous, nous unissant avec tous les anges, tous les saints, toutes les âmes du purgatoire, tout le Cœur mystique, mais aussi euh, en ajoutant une notion d'infini, en ajoutant maintenant et toujours à nos prières. Donc Quelques exemples. Donc, euh, donc le but du jeu, c'est de prier dans la divine volonté. Donc, nous pouvons commencer toujours nos prières par « Seigneur, dans ta divine volonté, en toi, par toi, avec toi et pour toi », en union avec tous les anges et tous les saints. Nous, donc nous pouvons nous mettre en présence de Dieu, nous nous immergeons dans ta divine volonté maintenant et toujours. Donc, ça en fait, c'est vraiment euh, quelque chose à dire euh, très régulièrement dans la journée, tous les quarts d'heure, ce serait excellent euh, de dire euh, très régulièrement Seigneur, euh, nous nous immergeons dans ta divine volonté maintenant et toujours. C'est vraiment très important. Et euh, nous pouvons élargir euh, en disant euh, « Seigneur, dans ta divine volonté, en toi, par toi, avec toi et pour toi, en union avec tous les anges et tous les saints, nous, immer nous immergeons toutes les âmes passées, présentes et futures, dans ta divine volonté, maintenant et toujours. » Nous pouvons aussi demander pardon à Dieu. « Seigneur, donc dans ta divine volonté, euh, nous te demandons pardon pour toutes les âmes passées, présentes et futures, car la plupart ne savent pas ce qu'ils font. » Et nous voulons réparer au nom de tous et pour tous. C'est important que, en fait, dans, dans la divine volonté, nous pouvons euh, prier au nom de tous et pour tous. Nous pouvons euh, embrasser euh, toute l'humanité. Donc, nous voulons réparer au nom de tous et pour tous, Seigneur, dans ta divine volonté, en union avec tout le ciel, toutes les âmes du purgatoire. Nous t'aimons au nom de tous et pour tous. Nous t'adorons au nom de tous et pour tous. Nous croyons au nom de tous et pour tous, et nous espérons au nom de tous et pour tous. Et voilà, et nous te demandons pardon pour ceux qui ne croient pas, qui ne t'adorent pas, qui n'espèrent pas, qui ne t'aiment pas. Nous pouvons aussi remercier, Seigneur, dans ta divine volonté, en union avec tout le ciel, tous les anges, tous les saints, toutes les âmes du purgatoire, tout le cœur mystique. Au nom de tous et pour tous, nous te remercions infiniment. Euh, C'est important d'être dans la gratitude. Euh, même euh, les, croix, les croix que Dieu nous envoie, que Dieu permet pour nous, euh, devraient être vues comme des grâces, en fait, c'est-à-dire euh, des moyens de se sanctifier, des moyens de convertir euh, notre cœur, mais aussi le cœur des autres, un moyen de, de sauver aussi les âmes du, du purgatoire, enfin plutôt de les délivrer. Et donc les croix devraient être vues comme des bénédictions, en fait, et c'est pas c'est vrai que c'est pas, pas toujours évident. Euh, donc quelques intentions générales, donc euh, le salut de toutes les âmes, passées, présentes et futures. La délivrance de toutes les âmes du purgatoire, la paix aussi. Donc euh, nous pouvons prier, euh, Seigneur, donc... Euh, dans ta divine volonté, en toi, par toi, avec toi, pour toi, en union avec tout le ciel, toutes les âmes, tout le corps mystique, tout... nous, nous te demandons le salut de toutes les âmes passées, présentes et futures, nous te demandons la délivrance de toutes les âmes du purgatoire, nous te demandons la paix dans toutes les consciences, dans tous les cœurs, dans et entre toutes les nations. Donc là, je voulais vous donner aussi quelques exemples d'oraisons jaculatoires. Euh, Saint et Saint de Dieu, priez pour nous. On peut le dire plusieurs fois, défiler, Saint et Saint de Dieu, priez pour nous. Saint et Saint de Dieu, priez pour nous. En général, quand on répète, on, on, on s'immerge mieux dans la prière. Saint et Saint de Dieu, priez pour nous. Et, et donc, le, quand on s'immerge dans, dans la prière, le, elles deviennent plus profondes et en plus d'impact. Saintes anges et archanges, veillez sur nous. Saintes anges et archanges, veillez sur nous. Saintes anges et archanges, veillez sur nous. Et je voulais euh, conclure euh, en vous dévoilant ma prière de post-communion, donc juste après la communion. « Seigneur, je communis au nom de tous et pour tous. Je me multiplie en toutes les âmes passées, présentes et futures pour t'offrir le corps, le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ en réparation de tous nos péchés, de ceux des âmes du purgatoire et du monde entier. » Et euh, j'invoque aussi le très précieux sang de Jésus, qui est euh, très puissant euh, dans la prière. Très précieux sang de Jésus, sauvez-nous et le monde entier. Je le répète trois fois. Très précieux sang de Jésus, sauvez-nous et le monde entier. Très précieux sang de Jésus, sauvez-nous et le monde entier. Et euh, nous pouvons aussi, en guise de protection, nous couvrir du très précieux sang de Jésus. Donc, très précieux sang de Jésus couvre mon corps mon esprit et mon âme, et nous pouvons bien évidemment euh, prier à cette intention pour nos proches, hein, euh, par exemple, très précieux de Jésus, euh, couvre le corps de mon père, couvre l'esprit de mon père, couvre l'âme de mon père, ou euh, de ma mère, etc. Que Dieu vous bénisse, et à bientôt pour une prochaine vidéo.